Bonjour à tous, bienvenue à cette émission 5 minutes avec Alain Patrick, 5 minutes avec moi-même. ok? Donc, Evan qui est rentré tout à l'heure, comme vous l'avez vu dans l'émission précédente, il me demande comment faire pour devenir un bon chrétien. Je vais essayer en 5 minutes de vous donner des conseils pour devenir un très très bon chrétien. ok? Bon, pour devenir un bon chrétien, Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge lui-même de sa croix euh, qu'ils la porte et qu'ils me suivent, ok Je paraphrase. Donc, qu'est-ce que vous faites euh, Vous allez déjà, euh, vous allez vous fabriquer une très grosse croix, ok Il faut qu'elle pèse. Et puis, vous décidez de faire le tour de la ville. Vous faites une sorte de chemin de croix avec cette croix-là, hein Et vous tournez dans votre ville, cette fois, si vous y arrivez, sans tomber, sans rien du tout, vous êtes un très bon chrétien, ok mmh. J'ai dit des bêtises. Oui Ok comment devenir un bon chrétien <rire> Premièrement il faut prier tous les jours Parce que être chrétien C'est avoir une relation continuelle Perpétuelle avec Dieu Parce que c'est connaître Dieu tous les jours Lorsqu'on va se présenter devant Dieu Le Seigneur re rejettera certaines personnes Personnes en disant Retirez vous de moi Je ne vous connais pas Je ne vous ai jamais connu Et le mot connaître ici c'est le mot guinosko, Qui signifie connaître dans l'intimité et pour connaître quelqu'un dans l'intimité, il faut souvent passer du temps avec lui. Donc, pour pouvoir devenir un bon chrétien, il faut lire la Bible aussi tous les jours. Parce que dans la Bible, il y a les paroles du Seigneur Jésus. Et méditer ces paroles nous permettront de pouvoir vivre une vie chrétienne selon lui, selon Jésus. Est-ce que vous comprenez Pour devenir un bon chrétien aussi, il faut fréquenter d'autres chrétiens dans une église. C'est important. Le Seigneur, lorsque nous avons accepté Jésus... Il ne nous a pas repris tout de suite pour nous amener au ciel, euh, mais il nous a laissés sur la terre pour une mission. La mission, c'est de gagner des gens et les amener à l'église, mais aussi bénir ceux qui sont à l'église. Donc, vous devez aller à l'église pour euh, apporter votre expérience, votre relation avec Dieu, mais aussi pour recevoir, recevoir euh, de la part des hommes de Dieu que le Seigneur a établi, recevoir l'enseignement de la parole, recevoir aussi euh, l'onction corporative. L'onction corporative, c'est la plus grosse onction euh, qu'on peut citer. Est-ce que vous comprenez C'est cette onction qui est présente lorsque le corps de Christ est là, lorsque les chrétiens sont là. Cette onction, cette onction est importante pour euh, rallumer le feu lorsqu'il est éteint ou attiser le feu lorsqu'il est éteint. Pour devenir un bon chrétien, il faut aussi connaître le plan de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire Tu es ici sur la terre, mais c'est quoi le but de Dieu pour toi C'est quoi la vision de Dieu pour toi Parce que si tu ne connais pas la vision de Dieu pour ta vie, tu vivras au jour le jour. Et si tu vis au jour le jour, euh, à un moment donné, tu vas t'ennuyer et tu pourras être distrait. Tu pourras même, euh, on pourra même te détourner du plan de Dieu parce que d'ailleurs, tu ne le connais même pas. Ce que vous voyez, donc c'est important. Euh, pour devenir un bon chrétien, euh, il faut fréquenter des bons chrétiens. La Bible dit, fouille les passions de la jeunesse et recherche la paix, la joie, la justice et l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut fuir les chrétiens qui n'invoquent pas Dieu d'un cœur pur. Il faut rester avec les chrétiens qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Et là, vous me dites, il y a des chrétiens qui n'invoquent pas... Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, y a certaines personnes qu'il faut fuir, Notamment les chrétiens qui euh, enlèvent le crédit à vos pasteurs. Les chrétiens qui enlèvent le crédit à votre église. Les chrétiens qui critiquent vos pasteurs, votre église, toutes ces choses-là. Fouillez-les. C'est comme euh, euh, vous, êtes dans, vous êtes à la maison, vous êtes dans un quartier et puis... Il euh, y a quelqu'un dans, dans le quartier qui vient te dire « Non, les conseils que tes parents te donnent sont des mauvais conseils. Euh, tu sais, rentrer tôt à la maison, ce ne sont pas des bons conseils. Suivre l'école, ce ne sont pas des bons conseils. Il y a des gens qui ont réussi sans pouvoir faire l'école. » C'est comme si tu fréquentais quelqu'un dans le quartier qui renverse les conseils de tes parents, en fait. Et c'est un peu ça à l'Église. Si tu es avec des personnes qui tout le temps contredisent les prédications du pasteur, tout le temps, ils dénigrent ton église. Ce sont des mauvais amis. Il faut les fuir. Il ne faut pas rester avec eux. Sinon, tu ne deviendras jamais un bon chrétien. Voilà, ça, ce sont ces quelques conseils que je peux te donner pour devenir un bon chrétien. Il y a encore beaucoup d'autres que je pouvais te donner. Mais comme cette émission doit durer 5 minutes et que certains la regardent tout simplement dans le métro en allant au travail. C'était ça euh, les quelques conseils que je pouvais te donner pour réussir ta vie chrétienne. Donc, envoyez-moi vos questions pour que je puisse répondre soit par Facebook, soit par Instagram, soit par WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. A bientôt. Hey, hey.